On voulait augmenter notre visibilité ainsi que la rentabilité aussi euh, de la clinique. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on a fait appel au service avec Adrienne. Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il y a eu un changement drastique entre qu ce que tu avais auparavant puis qu ce que tu as eu? Maintenant, avec Alinda. En fait, il y a eu un changement drastique dans, euh, disons, 12 mois après que ça a été commencé. Là. Il y a eu vraiment un gros changement et on a vu euh, le pourcentage de la clientèle augmenter euh, énormément. Okay. Le pourcentage a augmenté sensiblement de combien? Au moins de, de 20-25 okay. dans la première année. Le chiffre d'affaires, si ça a augmenté de 25 on parle de combien? Euh, on parle de près de 2 millions. Bien, moi, Je pense qu'on peut prouver que c'était le marketing web parce que notre euh, quand on fait, nous, on demande des références à tous nos patients et le, toutes les références qui sont sur Internet ou sur notre site web ont augmenté, je dirais, d'au moins 60 Ce que j'ai aimé le plus de travailler avec Adriane, c'est qu'il est très disponible. Il est très présent, il est très à l'écoute et puis euh, moi, je trouvais que j'avais plus aucun souci à me faire parce que je lui faisais très confiance et c'est ce que je voulais. Je recherchais vraiment quelqu'un qui prenne en charge tout ce côté-là euh, euh, qui était rendu trop gros là à, à gérer et puis euh, je suis très satisfaite. L'expérience entre euh, les anciennes compagnies avec qui on nous étions et maintenant avec Adriane, c'est que, bon, premièrement, Adriane vient nous voir euh, à chaque année justement pour faire euh, le suivi de tout ça. On a beaucoup de suivis euh, téléphoniques. Euh, on s'écrit beaucoup. Euh, chaque fois que j'ai des euh, questions, euh, je peux l'appeler euh, n'importe quand. Euh, si... Euh, je ne sais pas moi s'il y a des périodes de l'année où je veux que ça soit plus tranquille, je peux viser. Si je veux que ça soit plus productif, alors lui, vraiment, il va avec le budget qu'on veut mettre dans, dans le marketing. En fait, pour chaque dollar investi, si on met ça comme pour un dollar, je pense que chaque dollar qui est investi en rapporte au moins 20. Mais si j'avais à conseiller euh, Anecdote, c'est certain que moi je suis satisfaite à 100 J'ai toujours eu de très bons résultats, puis j'ai toujours senti qu'il y avait une bonne équipe euh, derrière Anecdote, puis moi avec euh, Adriane, euh, je veux dire je peux l'appeler euh, n'importe quand et je peux le, euh, je pourrais le référer là, à n'importe qui sans aucune inquiétude. Je suis vraiment contente.